Bonjour, aujourd'hui on va voir euh, comment faire une couronne de lavande hein, avec des bouchons en liège. Donc euh, facile et économique, et euh, ça peut être fait par euh, des enfants à partir de 8 ans et même un peu plus petit si par euh, une adulte. Alors, pour faire ça on a besoin, naturellement, beaucoup de bouchons en liège, un papier, un brouillon euh, que j'ai coupé. C'est très facile, vous faites un moitié cœur, vous pliez les papiers et vous coupez. Pistolet-colle avec ses bâtons de colle, de la laine, vernis et son pinceau, l'écriture « Joyeux Noël » ou, dans ma langue italienne, « Buon Natale », avec du papier carbone pour les copier du scotch, et un filo, et pour bien finir, un carton décoré ou un carton aussi euh, tout simple. Vous que les bouchons ils sont pas tous pareils, il faut travailler à l'envers. Sinon je pourrais pas puis uh, coller uh, mon uh, ma laine, je pourrais pas faire ma écriture. Donc il faut bien s'organiser, travailler à l'envers pour avoir une jolie partie du cœur bien lisse. À prendre forme, il est encore très très fragile. Les bouchons plus jolis, vous les gardez à l'extérieur. Et euh, n'oubliez pas, c'est toujours bien important la forme. Donc, on va coller c'est sur les bords et puis on va remplir quand vous êtes vers la pointe du cœur. Faites vraiment à faire mesure pour avoir une jolie forme. Parce que ça va être ici la partie un peu plus difficile. Et je vous rappelle toujours les bords et puis dedans. Et sur la pointe de mon cœur, un petit dessin Au droit si c'est possible. il est fini je vais mettre un papier à peu près du même couleur du liège derrière pour faire un joli fond et pour que le derrière soit propre aussi donc si je veux que ce soit comme ça je tourne soit mon feuille soit mon coeur je vais bien me mettre dans l'angle et je fais les contours au crayon À la décoration de notre cœur en liège, soit vous pouvez écrire Joyeux Noël, soit comme moi faire la trace du mot Bienvenue pour puis coller euh, le euh, fil d'hélène. positionner euh, les mots je vais mettre un bout de scotch et avec euh, du papier carbone je vais quand même décalquer euh, un petit peu la trace va commencer à coller notre fil de laine. avec les pistolets colle et puis je passerai dans tous les cas avec euh, avec le vernis colle. Avec la même technique, je vais faire. Je vais mettre du fil laine aussi autour du coeur, ça fera plus fini. Et je vais faire quand même une accroche pour la porte. Et pour le moment, je le mis pas, mais à Noël, je peux rajouter la petite étiquette soit ici, soit sur le bord. Et euh, n'oubliez pas, vous avez plein de façons euh, pour écrire. Euh, bienvenue. Vous avez des stickers, vous avez des stylos, vous pouvez simplement euh, l'imprimer et euh, coller les, les morceaux de papier. Euh, vous avez aussi des neige qui sont, euh, sont intéressants à, à utiliser aussi. Le il est fini. J'ai passé trois fois la ficelle autour de bord. Euh, J'ai passé deux fois du vernis partout pour bien les protéger. Et là vous avez plus qu'à les mettre à votre porte. N'hésitez pas à les personnaliser. À une occasion des Noël, des Pâques, anniversaire. Ça peut être une idée originale. Voilà voilà. À la prochaine. Ciao.